Salut les rôlistes, on se retrouve pour RPG Day 2017. Question numéro 7. Quelle a été la session ayant eu le plus d'impact cette année euh, Alors, sans grande surprise, ce sera très probablement une session de l'Appel de Cthulhu, les ombres de Yoxotot. Euh, je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais c'est la, la session qui a eu lieu pour mes joueurs entre la 5 cinquième et la 6 sixième partie de, de cette campagne, entre le 5 5e et le 6 sixième scénario. Et euh, donc les joueurs ont réalisé où ils allaient devoir aller euh, en sixième, sixième partie de, de leur grand voyage. Euh, les joueurs ont ont commencé à avoir un petit peu peur pour leurs personnages étant donné qu'il y a déjà eu beaucoup de morts et de plus je leur ai demandé de me faire une liste exhaustive des personnages, liens des personnages, cousins, grands frères, tout ce qu'ils veulent, euh, PJ abandonnés sur le chemin, PNJ qu'on pourrait convertir, qui partent avec eux euh, et bien pour les deux dernières étapes de cette campagne. Euh, les, les rapports de parties auront probablement lieu pour plus de détails Je ne vais pas m'étendre ici puisque c'est une campagne bien connue euh, Et je ne voudrais pas spoiler euh, des éventuels joueurs Voilà pour RPG Day 2017, question numéro 7 On se retrouve très bientôt, ciao les rôlistes